grâce père pour ton amour envers nous seigneur nous voulons vivre pour toi seigneur nous voulons t'honorer nous voulons glorifier ton nom seigneur parce que tu nous as créés pour t'adorer père que la gloire te revienne seigneur c'est lui qui m'a créé son image, c'est Jésus qui m'a créé pour l'adorer. Quand j'étais perdu, c'est lui qui m'a sauvé. Un signe de reconnaissance, je veux l'adorer. Jésus qui m'a créé pour l'adorer Quand j'étais perdu, celui qui m'a sauvé En signe de reconnaissance, je veux l'adorer Merci, mon sauveur, mon roi pour ce que tu y as fait C'est toi qui m'as sauvé Je te dis merci Mon sauveur, mon roi Pour ta présence en moi C'est toi qui me fortifie Un signe de reconnaissance Je veux t'adorer Mon sauveur mon roi, pour ta présence en moi C'est toi qui me fortifie, je te dis merci Mon sauveur mon roi, pour ta présence en moi C'est toi qui m'encourage, un signe de reconnaissance Je veux t'adorer Seigneur, nous voulons vivre pour t'adorer Seigneur et je compte sur ta fidélité Seigneur, garde-nous fidèles à toi Yahweh. Celui qui t'a créé à son image, c'est Jésus qui t'a créé pour l'adorer quand tu étais père. Celui qui t'a sauvé, un signe de reconnaissance, il faut l'adorer. Adore ton Seigneur, adore Jésus. Adore ton Seigneur, adore Jésus. Et... Adore ton Seigneur, adore Jésus. Et... Qui t'a créé à son image, c'est Jésus qui t'a créé pour l'adorer. Quand tu étais perdu, c'est lui qui t'a sauvé. En signe de reconnaissance, il faut l'adorer. Adore ton Seigneur, adore Jésus. Et... Ce que tu y as fait, c'est toi qui m'as sauvé. Je te donne mon corps, mon sauveur, mon roi. Ce que tu y as fait, c'est toi qui m'as sauvé. Un signe de reconnaissance, je veux t'adorer. mon sauveur, mon roi, tout ce que tu as fait, c'est toi qui m'as sauvé, je te donne mon corps, mon sauveur, mon roi, tout ce que tu as fait, c'est toi qui m'as purifié, un signe de reconnaissance, je veux t'adorer.